Good morning, allez Dan, les amis. Aujourd'hui, le lundi soir, nous allons travailler avec Ben Yitzhak, le fini devoir et ainsi que l'heure fouette. Amram, Ben Masoudi, B'torcha, Holoisva, les six autres. aussi, le début de la prochaine Mishna, cinq minutes, c'était en mille. Nous étions massacrés, Maman de Pérec, Yude, Mishna Gimel. Je commence à traduire, à lire la première partie, à prendre la traduction. On ne veut pas la faire entièrement parce que c'est un jour un peu pressé pour tout le monde, j'imagine. Aishah Shalarchba, la limovna, limdinatayam. Où bas, où va mon roula? Met ba'alich. Barakah, barakah, met benach, benisset, barakah, hamroulo. Premier cas de figure, c'est que il y a une femme que son mari et son fils sont partis ensemble, à la rue vers l'or en Amérique, pour faire fortune. Ils vont revenir au bout de deux ans, et au bout de quatre ans, cinq ans, on vient et on lui raconte, tu sais, Aïcha tayam, une femme qui a eu son mari et son fils qui sont partis en Middina Tayam à l'étranger, ou baou et après on est que des, des, des témoins sont venus, les ils lui ont dit son mari il est mort et après son fils il est mort genre, on lui dit, tu sais en fait ton, ton mari, il est mort et après, quelques temps après il y a même eu son fils qui a fait un deuxième accident de voiture. Tous les deux ils sont partis alors quoi elle, ni sept, elle s'est remarie il n'y a pas de hiboum dans une situation pareille. pourquoi il n'y a pas de hiboum parce que si son mari meurt avant son mari il meurt en laissant une une, une descendance sur terre, il n'y a plus de Muzatiboum. Après finalement, son fils meurt, il n'y a pas de Muzatiboum à partir du moment où son mari décède, et qu'il a, qu a, a un enfant au moment de son décès, il n'y a plus de Muzatiboum pour sa femme. Mais après ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a des témoins qui vont venir contredire les témoins, mais de manière à ce qu'on va croire les deuxièmes et pas les premiers. Un peu compliqué à expliquer, c'est qu'on a fait là, Azama. Les Ils sont venus dire, comment vous pouvez témoigner que vous étiez en Amérique, vous étiez en Australie, vous êtes parti faire la ruée vers les kangourous. D'accord Mais en réalité, son mari, ce qui s'est passé, c'est l'histoire contraire qui s'est passé. Vénicet, Véniset, Vachekah après ils l'ont dit c'était le bidou que le contraire. Son fils qui est d'abord mort. Et après son mari. Mais pire que ça. En réalité, on est le premier témoin qui sont son on l'a permise, on était, on va dire qu'on était au mois de on était en, en, en 5780. 781, elle s'est déjà remariée avec quelqu'un d'autre. Elle a eu un enfant, 5782, elle a eu un deuxième enfant. Et après, on a des témoins qui viennent et qui lui disent « Oh là là, Khilou C'était tout le contraire. C'est qu'en fait, c'est son mari, c'est <coughs> son fils qui était d'abord mort. Son fils qui était d'abord mort en premier, et donc en 81, quand elle s'est mariée, elle est encore mariée. Et après, son mari, il est mort aussi. Et donc, elle s'est mariée en 82. et elle a eu un deuxième bébé. Alors la machine nous dit « Tetsé, elle devra sortir bien sûr de son mari. Parce qu'elle a, a eu de manière interdite, elle s'est mariée de manière interdite, qu'elle est, maintenant elle doit faire le hiboum, maintenant avec son beau-frère. Véa Vlad Richon, vers Mamzer, et maintenant les deux enfants qu'elle a eu ce sont deux Mamzerim. Soit le premier c'est un Mamzer, parce qu'en réalité c'est encore une femme mariée qui avait son mari qui était en Amérique. Et le deuxième c'est un Mamzer, parce que même si son mari est mort, maintenant elle doit faire le hiboum. Et c'est une skouka les hiboum. Vous allez me dire, mais une femme qui est à iboum qui va avoir un écart, elle n'est pas de l'usure C'est vrai, la Michna va selon Rabbi Akiva, qui pense que Yesh, Mamzer, Michaï Belavine, qui est un mamzer selon le chaibelavin. Vous vous rappelez de l'histoire, très rapidement, lorsqu'on transgresse, une femme à qui on va faire le qui va avoir un écart, qui va partir, une femme qui est à iboum, d'accord, est en attente qu'on lui fasse le elle va avoir un écart, elle va partir avec un étranger. Elle transgresse que l'année interdit de lave. Ouais, l'auté chatamat a khutza eh bien, si cette femme-là, elle a eu un... Euh, ouais, si elle a eu un enfant, elle n'enfoncera pas, mais on bien qu'il va, elle n'enfoncera Mbzair, c'était clair On continue, deuxième cas de figure, Amroula. Finalement, c'est le contraire. Met Bener, Bachakach, Met Baalech. On a dit son fils, il est mort. Et après, son mari, il est mort. Donc maintenant, elle doit faire le hiboum. C'est bidoux ce qu'elle a fait. Elle s'est mariée avec son beau-frère. Et la catastrophe qui s'est passée, c'est qu'elle a déjà eu deux enfants. Et après, on vient lui raconte, on met ma. et on a fait le hiboum. C'est le contraire qui s'est passé. D'abord, son mari qui est mort. Donc elle était... Euh, je me suis trompé une seconde. Amroul met bénir son fils, il est mort après, c'est son mari qui est mort. Donc elle a fait le hiboum, oui, bien sûr. Elle a fait le hiboum. Après on a dit, mais c'est le contraire. Tu ne devais pas te marier avec ton, ton beau-frère. Beau c'était le contraire. C'est son mari qui est d'abord mort après son fils. Donc elle était parce que elle est hiboum. Donc quand elle s'est mariée avec son beau-frère, c'était une relation d'inceste, catastrophe. Les enfants qu'elle a eu avec elle... C'est deux mamzérim, les pauvres. L'histoire de deux mamzerim, c'est plus pour la fin de la Mishnah qu'on s'introduit. Les enfants qu'elle va avoir avec son beau-frère, c'est des mamzérim. Après ils sont venus, ils et ont raconté. C'était exactement le contraire. Dans ce cas-là, la Mishnah me dit, Elle devra vite, bien sûr, arrêter de rester mariée avec son beau-frère, et vite sortir, parce que maintenant, ils sont interdits de rester ensemble, et tous les enfants qu'elle a eu avec lui sont des mamzerim. Ensuite, Amrola Met Bahalir, on lui a raconté deux dit, son mari il est mort, il n'avait pas d'enfant. Venise, alors Hamrullah Kayamaya va mettre. Après on lui dit oh imaginez, elle en 5780 on lui dit son mari il est mort, 81 elle s'est mariée, 82 on lui dit oh là là là là là là là là tu sais bien 81 son mari elle est mort au début de l'année 82. Alors là la méchante va me dire t'es bien sûr elle devra sortir de son nouveau mari avec qui elle s'est mariée. Ça, c'est un knas parce qu'en fait, on parle d'une femme qui était permise avec un seul témoin. Et Vea Vladrichon, Mamzer, le premier fils qui est né, c'est un Mamzer. Parce qu'il est né dans une période où cette femme, elle était encore mariée. On lui a raconté que son mari est mort, c'est une erreur. Son fils qui est, qui est né, c'était un Mamzer. Par contre, le deuxième fils qu'elle a eu, finalement, la Haron est non Mamzer. Le dernier n'est pas un Mamzer, par contre. C'est pas un bâtard, parce que finalement, son mari, il a fini par mourir. Elle, est, elle était déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Amroula, maintenant, cas inverse. Medbalich, euh, non, Maître Valéry, on lui a raconté que son mari il est mort. Venit Kadcha, elle a juste fait des kidouchines, elle s'est fiancée. Mais elle n'a pas eu de rapport interdit ni rien du tout. Vahar Karbaba, Et juste après, son mari débarque. Ouais, en pleine préparation à son mariage, elle est là avec sa robe blanche. D'un coup, elle ouvre la porte. Et elle voit le vieux moustachu débarquer. Alors quoi Eh bien, muteret la Elle aura le droit de se remarier avec lui-même si elle a déjà été fiancée avec des kidouchines. Pourquoi Maintenant, il y a un petit problème technique, c'est qu'on va demander au deuxième mari de redonner un guet à cette femme-là. Parce qu'étant donné qu'on lui a permis, selon le Beddin, de se marier, donc elle a déjà commencé à faire des Kidushin. Les gens vont voir cette femme-là comme si son mari précédent c'était une histoire finie, qu'elle a ouvert une nouvelle, une nouvelle histoire, une nouvelle, une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Maintenant, de ce mari, elle va, de... alors en théorie, il va devoir lui donner un guet. Alors la si Misha me dit A là, même si le dernier va lui donner un guet. Je, me trompe, je suis un peu trompé. je rectifie, même en théorie, concrètement, elle n'est pas du tout mariée avec le deuxième, elle n'a pas besoin de recevoir un guet du deuxième, elle ne ouais, doit pas avoir besoin de recevoir un guet du mari, parce que finalement, elle a juste fait des kidushin, comme ça, elle a juste fait des kidushin avec le deuxième mari, quand elle a juste fait des kidushin, il n'y a pas besoin de lui donner un guet. on va tout de suite comprendre qu'en fait, non, en réalité, son mari est revenu, il n'y a aucun problème, elle pourra revenir chez son premier mari sans aucun guet. Maintenant, si le, premier, le deuxième il dit « ouais, mais je veux quand même te donner un guet », tu lui donnes un guet. La Michel va m'apprendre que ce guet, en fait, il est nul et non avenu, il n'a aucun rapport, c'est comme si que moi, je vais donner un guet à ma voisine. C'est pas ma femme, je peux lui donner un guet, je ne pas le rendre sous la la kéona, je vais rien lui faire, rien lui influencer avec mon guet que je lui donne, parce que c'est pas ma femme. Et ben dans notre cas, c'est exactement la même chose, si le fiancé, il va finalement donner un guet, à cette femme, elle ne va, il va pas la rendre, il ne va pas la valider pour la trauma Même si le dernier va lui donner un get, il ne va pas la rendre invalide pour la keuna. Et tout ça, il a, il a trouvé ça dans un pasouk il a marqué dans le pasouk, pour le kouanim, il y a un pasouk qui me dit qu'une femme qui a été divorcée de son mari alors un coin ne pourra pas la prendre. Qu'est-ce que c'est cette insistance Une femme divorcée de son mari, un coin ne devra pas la prendre. Et tu croyais quoi Qu'elle allait divorcer du, du facteur Oui. Velomi ish sheno isha. Mais elle ne vient, devient pas invalidée par un guette qu'un étranger va lui donner puisque ce n'était pas son mari. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, vous êtes pleine de ou ça.